Ensuite, je vais maintenant vous montrer mes achats faits chez H&M. Ici, contrairement à euh, Creuilvat, il euh, y a les prix indiqués sur la feuille. Donc, voilà. Par contre, les plastiques, pour chaque article euh, la planète. Hein, S'il vous plaît, merci. Donc, j'ai pris cette... Oh, je suis fan. Vous allez me dire, mais frère, ça va. Tu n'as pas besoin de te justifier. Si je suppose que si tu le prends, c'est que tu, tu aimes bien. Voilà, moi, j'adore les jupes en jeans. Donc, j'adore cette jupe H&M que j'ai eu pour la maudite somme de... Oh, il n'y a pas de prix. Oh, non. non, les gars, je vous dirai les prix après parce qu'en fait, ils me mettent le prix euh, que ça coûtait avant la so les sols moins la solde, mes frères. j'ai pas le temps de calculer, en fait. Donc, bref, j'ai pris la jupe en taille 34. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Moi, je prends toujours mes jupes en jeans, une taille en moins. Ensuite, j'ai pris... Un espèce de pantalon comme ça que tu as l'aise dedans. Putain, je pense qu'il va être... Il est grand, là. Je l'ai pris en quelle taille, putain Je l'ai pris en 36, sa mère. Bon, c'est pas grave. Il est comme un... Mais tu sais, c'est les pantalons fluides, légers, là. Franchement, je vais mettre ça quand j'ai envie de rien mettre. Tu mets ça chez Ocal. Et je ferai, comme je vous ai dit, une IGTV sur Insta. Donc, allez me suivre pour voir les vêtements portés, ce que ça donne, ainsi hein. vous pouvez craquer, tout ça. Franchement... 36 j'aurais peut-être dû prendre en 34 parce qu'il est quand même assez loose mais bon je me dis que je serai bien dedans et que je peux serrer il n'y a pas de souci je suis contente j'ai pris des trucs vraiment utiles et j'ai juste pas craqué pour craquer tu vois parce que des fois en seul tu craques pour craquer parce que parce que c'est moins cher et tout mais hmm, je vais pas vous mentir j'aimerais bien faire une commande jennifer aussi parce qu'il y a un sac banane qui me donne trop envie et euh, j'aimerais bien m'acheter des dog martins mais bon voilà ça c'est un autre sujet voilà il n'y a pas l'argent on va se calmer Ensuite les gars troisième article troisième article la meuf qui parle je suis chiant putain ah ouais j'ai pris ça en noir et en blanc clairement je vais pas euh, c'est des basiques des hauts basiques je les ai pris en M parce que j'adore quand mes hauts sont douces, la matière c'est pas forcément la meilleure des matières je, je préfère les matières de chez Zara pour les hauts comme ça vous tu me diras c'est la même non c'est un peu plus plus fluide plus euh, tu es bien tu bien je l'ai pris en noir et en blanc parce que moi, c'est vraiment mes basiques. Tu mets ça, bim, tu enfiles. Tu es bien. Tu bien. Donc, pareil, je l'ai pris en blanc. Flemme de l'ouvrir. Ensuite, j'ai pris. Oh là là. J'hésitais à prendre cet article. En plus, quand je prends mes trois je ne sais jamais si je dois aller prendre S ou M. J'hésitais à prendre cet article parce que, un, j'adorais la couleur, certes. Mais, euh, je ne savais pas. Je ne sais pas. Donc, je sais ça, en fait. Ils <coughs> veut me tuer, quoi. Voilà. Mais oh, c'est fort décolleté, les gars. En fait, c'est pour ça que j'hésitais à prendre en S ou en N. Si je prends M, ça sera trop grand, mais ça va être beaucoup plus... Ici, j'aime bien quand ça, ça cache un peu. Tu vois, quand ça cache un peu là. Finalement, je l'ai pris en M. Voilà. Euh, je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Mais je pense que je vais devoir mettre un bandeau en dessous. Parce que, clairement... Euh, alors, euh, je vais avoir un ça à Bamako, l'autre au Nigeria ça va pas le faire je suis dégoûtée que ça rentre pas bien mais je vais essayer dans mon IGTV que ça soit vraiment grave. donc je suis très contente franchement moi j'ai kiffé euh, faire mon shopping euh, chez H&M euh, ensuite, ensuite j'aurais dû vous regarder dans les yeux là hum. j'ai pris un petit haut rouge, le rouge ma couleur préférée, voilà pour ceux qui ne savaient pas le rouge c'est ma couleur voilà, et j'ai pris un petit haut comme ça qui est juste Tellement canon. Tellement canon. Genre, je vous montrerai. Genre comme ça. Tu vois, il vient genre là. Comme ça. Puis c'est ouvert là. Et... Oh. Regardez-moi cette couleur incroyable. Regardez-moi cette couleur. Je suis fan. Je l'ai pris en S. J'ai bien fait. Je suis fan. Je suis fan. Franchement, je vais à Londres, les gars. Je vais vous faire des outfits. Vous n'êtes pas prêts article mais non des moindres. je pense que dans cette vidéo la lumière va un peu être euh, casse-couille mais c'est pas grave on est là pour les habits et pas pour ma gueule en taille 36 je me suis oh regardez moi cette couleur la forme j'aime pas j'aime pas trop la forme de l'habit mais juste la couleur j'ai trop craqué mais frit tu nous avais dit juste avant que tu n'as pas acheté des habits euh... Juste parce que c'était moins cher, mais parce que c'était nécessaire. là, tu nous dis que tu n'aimes pas trop la forme. Il faut faire des compromis dans la vie. Je n'aime pas la forme, mais j'aime la couleur. Donc, c'est nécessaire. Pasta. Regardez-moi cette couleur Pff, canon. Mais genre, les gars, putain, les habits, c'est la vie. Ou contactez-moi pour travailler avec vous. Même pas en partenariat, mais je vais mettre dans votre entreprise ou ou. Berchka, ou... Je veux trop travailler dans la mode, les gars. Veux... C'est que franchement, les habits, ça me rend heureux. Les sapis, ça me rend heureux. Je fais du shopping, je suis heureuse. Pourquoi Vous allez me dire, mais toutes les filles, mais non. Non, non, non, non, non, non, non, non, Moi, je ne suis pas comme toutes les filles. Bref. Et ensuite, le... Mais pour la fin, non, je rigole, c'était juste pour faire euh, la phrase. Attends, la meuf... Je te la... je vais casser mes lunettes. Mmh. Oh là là. Oh là là. Dans le game. Ok, bitch. Can I just be a little bitch? Oh my godness. Non mais franchement. T'es ça En fait, là, quand je regarde, ça rend bien. Mais ça se trouve, à tout moment, vous me voyez comme ça Et euh, c'est dégueulasse. Mais oh my god. Oh my god. Oh my god. It is me. Yes. Bref, chicken. Donc, j'ai enfin terminé ce haul. Voilà. j'ai pas du tout la ridicule, mais je vais terminer la vidéo comme ça. Très star. Très criquet du gabon Très fashion week. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que j'aurais pu vous montrer quelques petits articles, quelques... Et vous avez fait craquer, je vois que vous allez craquer à cause de moi. Comme on est deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'en sais rien, mais craquez s'il vous plaît parce que il y a marre que ce soit que ma carte qui passe. Bref, mes petits icônes, je suis très contente d'avoir euh, repris, repris, reprise. je sais pas comment on dit, mais bon, pourtant j'ai un communication. Hum, mais les vidéos YouTube, j'espère que ça va durer et continuer. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de me suivre sur Instagram et de me dire en commentaire si vous allez craquer ou pas. Surtout de me dire où est-ce que vous avez fait. Du shopping comme ça. Ben, si jamais je découvre des sites et tout. Des sites euh, de préférence pas très chers. Merci. Je vous fais de gros bisous. à bientôt. Ciao.